Ben, on est reparti après cette pause de 30 minutes. Euh, donc Développeuse web, développe -web pardon, depuis 2010, freelance, tweeteuse, vélo membre d'une association de soutien à l'allaitement, coach de conférencière et conférencier, euh, Agnès Assart possède tout un tas de compétences qu'elle aime nous partager. Euh, Aujourd'hui, ben, elle va nous parler de la communication et de comment elle a appliqué les recettes de la communication positive utilisées sur ses enfants auprès de ses collègues. Donc à toi Agnès Allô. bonjour. Euh, merci Sébastien. Euh, je vais passer en plein écran et euh, on va s'y jeter. Voilà, hop. Donc, euh, donc euh, bonjour et bienvenue à tous. Euh, merci d'avoir euh, choisi ma conférence. Donc j'ai euh, une petite, euh, une grosse demi-heure pour, euh, pour vous raconter. Euh. Euh, mes petites recettes de petite cuisine euh, personnelle sur euh, la communication euh, au travail. Et donc, comme l'a dit euh, Sébastien, en fait, euh, j'ai repompé des choses euh, dans les livres de communication de parentalité positive hippie euh, que j'ai lu suite à la naissance de mes enfants. Donc, euh, qui je suis il vous a dit effectivement que je suis développeuse essentiellement en PHP euh, depuis une bonne dizaine d'années. Ça fait 4 mois que je suis, euh, que je suis freelance. Euh, mais aussi, euh, en fait, depuis 15 ans, je fais pas mal d'associatifs. Et euh, notamment depuis 3 euh, depuis ans, je fais du soutien à l'allaitement auprès de, auprès de mères qui sont en galère euh, sur le sujet. Et euh, donc, depuis sept euh, ans, presque, euh, je suis euh, la mère euh, d'une enfant. Et euh, donc, euh, je suis rentrée dans l'aventure de la multiparité. C'est-à-dire que j'ai un deuxième enfant il y a un peu moins de cinq ans. Et euh, en fait, euh, ce pas forcément quelque chose que je présente en premier quand je vais en entretien ou quand je, euh, quand je me présente en conférence. Euh, mais en fait, euh, ces activités associatives et... Euh, mon activité familiale, on va dire, le fait d'être parent, en fait, ça a changé euh, la manière dont je travaille et la manière dont je euh, perçois les relations avec, euh, avec mes collègues. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, euh, ça me paraissait intéressant de poser le contexte. Donc, d'où me vient cette idée de conférence euh, Ça fait plusieurs années que je l'ai... Euh, euh, dans les cartons. Donc tout a commencé un jour de rétrospective où euh, j'animais la rétrospective d'une autre équipe euh, parce qu'on avait plusieurs équipes. Et donc le contexte en fait était assez tendu mais euh, l'équipe s'entendait bien. Et je m'étais dit que pour les aider à avoir euh, le bon côté des choses j'allais alors faire un, un exercice d'échauffement euh, comment on appelle ça Un, un breaking euh, Breaking Ice, de démarrage, de rétro, en leur disant, « Allez, faites un compliment à votre voisin. » En me disant qu'ils euh, savaient faire. Parce qu'en fait, moi, je savais faire, mais eux, non. Et donc, quand je leur ai proposé cet exercice-là, euh, je me suis sentie tellement seule. Ça a été le silence. Les gens regardaient leurs pieds, le mur, le plafond. C'était une équipe euh, essentiellement constituée, euh, enfin, uniquement constituée euh, d'hommes. Et apparemment, ce n'était pas très viril de faire des, des compliments à leurs voisins. Euh, donc euh, bon, J'ai vu que ça ne prenait pas aussi bien que je m'attendais à ce que ça prenne. Donc, euh, j'ai rebondi et j'ai proposé autre chose. Mais ça m'a quand même euh, fait réfléchir. Et en fait, quand on regarde... donc euh, Là, j'en suis à, à 10 bonnes années de carrière. Et euh, plus on avance euh, en développement... Euh, plus on nous pose des questions euh, compliquées. Euh, Est-ce que je peux déployer ce code-là en prod En parlant du code de quelqu'un d'autre. Donc on a un travail d'évaluation du code euh, des autres, beaucoup. Euh, on a aussi euh, des... un métier euh, qui consiste à choisir des solutions d'architecture. Est-ce qu'on va plutôt partir sur la solution A ou sur la solution B Et euh, quand on a une petite pression... Euh, du genre euh, euh, ce choix-là va orienter euh, la manière dont on va travailler pendant euh, les prochaines années et peut-être euh, faire couler la boîte euh, euh, si on s'y prend mal, Et ben, ça fait une petite euh, pression qui rend la le, le choix plus compliqué. Euh, on va aussi évaluer des gens. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce candidat qu Qu'est-ce qu que tu peux me dire de cette personne qui est en période d'essai Pour savoir si on la garde ou pas. Euh, et euh, c'est quelque chose que... Quand on est bon en code, en fait, euh, c'est très difficile de répondre à des questions sur des humains. Et pourtant, ça fait partie de notre métier. Euh, ou alors, euh, votre collègue qui vient vous voir en disant Salut, est-ce que sur l'écran de truc, on pourrait ajouter un bouton qui ferait ça Et ensuite, ça nous emmènerait sur tel écran. Et puis ensuite, il faudrait que ça fasse ça. Et aussi, euh, combien de temps ça va prendre euh, Ok. Euh, ça, c'est des questions compliquées. Surtout si elle vient vous voir alors que vous êtes en train d'écrire une grosse requête SQL et que d'un coup, vous devez commencer à parler à un humain, alors qu'avant, vous parliez à un serveur SQL. Et euh, autre question très, très compliquée, c'est « est-ce que ça va ?»« Comment ça va le travail en ce moment »« Est-ce que, euh, est que ça va ?» <rire> On répond souvent mécaniquement euh, « ça va », mais en fait, il euh, y a un gros sujet de santé mentale qui n'est pas forcément... Optimum dans nos métiers. Et donc moi, très longtemps, je me suis voilé la face sur la réponse à est-ce que ça va Et en fait, quand on fait comme si ça allait alors qu'en fait ça va pas, ça n'aide pas. Donc je vais parler un petit peu de santé mentale aussi dans ce talk, et pas seulement de communication efficace, parce que ça va ensemble. Pour être bien et communiquer bien avec les autres, euh, il ne faut pas être complètement coupé de ses propres ressentis à soi. Donc Voilà. Tout ça pour dire que les soft skills c'est dur, c'est compliqué et euh, souvent c'est pas quelque chose qu'on a appris. Ou alors on l'a appris mais à l'époque où on était jeune et plein de certitudes, en fait on voyait pas trop l'intérêt d'avoir des cours de communication euh, en école. Et euh, la plupart euh, n'ont même jamais eu de cours de communication euh, tout court. Donc euh, la question des soft skills, de la communication, de l'intelligence émotionnelle, c'est un sujet qui euh, qui grandit, je trouve, dans l'espace de parole. Et c'est bien, euh, parce que c'est dur. Et c'est vraiment des choses sur lesquelles euh, on peut se former, sur lesquelles on peut progresser, où il y a des choses à apprendre. C'est vraiment des compétences à apprendre en plus. Et à mon avis... Euh, des bons soft skills, c'est quelque chose qui va faire la différence entre un bon développeur et un excellent développeur au bout de quelques années de carrière. Parce que euh, la technique, ça, ça prend, et euh, il suffit pas d'être un bon technicien pour être un bon développeur. Parce qu'un développeur, c'est quelqu'un qui va résoudre des problèmes et pas seulement quelqu'un qui va écrire du code. Donc, euh, je vous présente ma petite popote que j'ai concoctée au fil des années. Euh, ça a commencé par euh, un petit peu de CNV, Communication non violente, euh, présenté par euh, ma sage-femme à une époque où j'étais pas bien après la naissance de ma première. Euh, ensuite, euh, j'ai eu un, un séminaire de pleine conscience par euh, monsieur pleine conscience euh, français qui s'appelle Christophe André. Euh, c'était assez particulier, surtout quand on n'était pas prévenu, parce que je revenais de congé mat et je ne savais pas du tout ce qui allait me tomber dessus. Euh, mais finalement, j'en ai retiré des choses euh, qui m'ont fait avancer et euh, qui m'ont fait du bien. Il euh, y a eu ensuite euh, un bon filet de parentalité positive, parce que j'ai lu plein de bouquins, parce qu'en en fait, on n'est jamais prêt, quand on a des enfants, à vivre avec des personnes euh, dont le cerveau n'est pas complètement fini. Et j'ai toujours pas compris comment ça marche, alors qu'elles ont 7 ans. Et de l'écoute active. J'ai été formée à l'écoute active très spécifiquement dans mon activité de bénévole en soutien à l'allaitement. Et donc je vais vous en parler, mais ce sera pour plutôt la fin de la conférence, parce que c'est vraiment le niveau 4. Et donc vous allez vous dire pourquoi j'utilise au boulot des astuces qui sont faites pour parler avec des gamins. Euh, donc, je vais vous expliquer en fait dans les livres de parentalité positive. Le plan de base, c'est en trois parties. Le premier plan, le premier point, on vous explique que les enfants, ce sont des humains et que ce ne sont pas des plantes, des machines ou des animaux. Et parfois, il faut quand même le répéter assez souvent <rire> que en fait, un humain, c'est un enfant, euh, un enfant, c'est un humain avec un cerveau. C'est pas une plante verte qui suffit de. Euh, d'arroser et de mettre à la lumière pour que ça grandisse. Ensuite, partant du postulat que les enfants sont des humains, on vous explique que si vous voulez communiquer avec eux, euh, il vaut mieux vous y prendre euh, comme si c'était des humains, et pas comme si c'était des plantes ou des machines. Euh, je ne sais pas si je vous apprends grand-chose en vous disant que c'est plus facile de communiquer avec un ordinateur que de communiquer avec un humain. Euh, parce qu'en fait, l'ordinateur, il fait ce qu'on vous dit et c'est tout. Et donc, partie 3, et c'est là que ça change beaucoup en fait d'un livre à l'autre, c'est « Voici comment communiquer avec des humains selon ma méthode ». Et euh, si ça vous plaît, vous pouvez acheter des ateliers, des conférences, d'autres livres, des supports de formation, etc. Donc, c'est là qu'ils vont vous vendre plus de trucs que juste le livre que vous avez acheté. Mais le début, c'est « Vos enfants sont des humains, voici on, comment on communique avec des humains ». Et donc, le scoop, c'est qu'en fait, vos collègues, ce ne sont pas des plantes et ce ne sont pas non plus euh, des machines. Et donc, euh, en fait, les astuces qui parlent, qui marchent pour parler avec des humains, ça marche aussi pour parler avec des humains adultes. Et en fait, c'est même plus facile avec des adultes qu'avec euh, des des enfants, parce que les enfants ils ont quand même des particularités, c'est que leur cerveau n'est pas complètement euh, euh, mature. Donc il euh, y a des choses qui qui marchent euh, beaucoup plus facilement avec des adultes qu'avec euh, des enfants. Parce qu'un adulte sait mieux réguler ses émotions fortes. Un enfant qui fait une colère, euh, vous pouvez pas arrêter la colère euh, comme ça. Et vous ne pouvez pas lui raisonner quand un enfant est en colère ou quand un enfant a, a peur. C'est vraiment la colère prend toute la place dans son cerveau. Euh, alors qu'un adulte euh, il sait gérer une contrariété euh, en plus euh, du reste. Ça n'empêche pas de savoir qu'il est contrarié et de faire euh, en fonction. Euh, mais euh, il raisonne un peu mieux qu'un enfant. Euh, donc tout ça, il euh, y a un gros business derrière. Vous pouvez trouvé plein de livres, des conférences, des coachs, donc moi ce que je vous propose là c'est gratuit, mais je ne vais pas prétendre être une experte, je vais vous montrer le chemin que j'ai pris et qui me donne l'impression d'avoir progressé et d'être une meilleure développeuse maintenant, et peut-être que vous votre chemin ça sera autre chose, et c'est pas grave. Mais euh, voilà, je pense que c'est important de parler d'intelligence émotionnelle et de technique de communication, euh, parce que je pense que beaucoup de développeurs euh, et de techniciens, et même de dirigeants et de managers, pêchent beaucoup euh, là-dessus. Donc, à quelle sauce je vais vous manger Donc, sachez que je n'ai choisi aucune photo au hasard. Il y a toujours un jeu de mots pourri derrière, ou euh, un message. Donc là, c'est à quelle sauce je vais vous manger, c'est pour ça qu'il y a des photos de sauce. Euh, donc, et euh, j'avais faim, donc j'ai mis plein de photos de bouffe. Donc, euh, en fait, je vais vous parler de mon propre chemin de découverte de ces outils, euh, qui sera peut-être différent pour vous. Donc moi, j'ai commencé avec donc, les bases de la CNV, communication non violente. Ensuite, j'ai commencé à utiliser les compliments descriptifs avec mes enfants et au travail et puis après il y a le niveau 3 et 4 qui sont plus difficiles et qui sont moins immédiats euh, c'est davantage d'intelligence émotionnelle je vais vous expliquer euh, en quoi ça consiste et euh, une fois que vous êtes bien dans vos bottes euh, avec vous même euh, c'est plus facile de s'ouvrir aux autres et de communiquer avec les autres donc les bases de la communication non violente l'emblème le, le, de la CNV c'est une girafe et je ne sais pas pourquoi, mais du coup, je l'ai mis. Comme ça, vous savez, c'est de la culture. Je ne vois pas le rapport entre la girafe et la communication, mais OK. Donc, la communication non-violente, on m'a présenté ça comme euh, structurer son discours en trois phases. D'abord, les faits, ensuite, notre ressenti sur les faits, et ensuite, exprimer un besoin. Je vais aller plus donner des exemples concrets après. Mais la difficulté, en fait, c'est de différencier les faits euh, du jugement qu'on porte dessus. Par exemple, euh, un enfant qui se roule par terre, c'est un fait. Il est capricieux, c'est un jugement. Et en fait, aller droit au jugement, euh, ça n'aide pas du tout la communication. Ensuite, le ressenti, c'est là qu'il va vous falloir de l'intelligence émotionnelle. Et pour exprimer votre besoin, il vous faut aussi de l'intelligence émotionnelle. Donc, on va y aller euh, petit à petit. Je vais vous montrer un exemple. Euh il y a un chef de projet qui vient vous taper sur l'écran pendant que vous êtes en train de coder, qui vous dit euh, euh, « j'ai besoin de faire ça, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» Et donc là, vous lui répondez juste « je suis occupé, là, euh, va me faire un ticket, Jira Pas s'il te plaît, pas bonjour, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va penser Il va dire euh, « mais euh, bon, ok. » Et dans sa tête, il va dire « les développeurs, c'est vraiment que des gros, des inaccessibles. » Et deux heures après, vous allez regarder Jira et vous allez dire, mais c'est quoi ce ticket Jira Il a vraiment rien compris ce chef de projet. C'est pas du tout comme ça qu'on va résoudre le problème. Maintenant, essayez de repenser ça en mode CNV, les faits, ce que vous ressentez dessus et euh, c'est quoi votre besoin. Donc, par exemple, euh, le fait, c'est tu me tapes sur l'épaule pour me parler, c'est pour me poser une petite question, mais ça m'interrompt dans mon fil de pensée et après, j'ai du mal à m'y retrouver. Ça, c'est les faits. Euh, et au lieu de dire « c'est chiant », parce que « ok, c'est pénible », en fait, vous dites que ça vous contrarie, ça vous met en colère. Donc là, vous parlez de votre ressenti, de votre émotion. Et euh, ça ne va pas être idéal pour toi, parce que du coup, je ne vais pas te donner toute mon attention et je ne serai pas dans une bonne disposition. Moi, mon besoin, euh, quand je suis au travail, c'est euh, pour développer correctement, c'est de pouvoir travailler sur des longues plages de temps sans être interrompu euh, à tout bout de champ. Euh, donc là, vous avez fait euh, de la CNV. Là, peut-être présenté comme ça, c'est un, euh, euh, un petit peu artificiel. Euh, mais l'idée, c'est de parler d'un fait, ensuite de dire ce que ça vous évoque, vous, comme euh, émotion, et de dire de quoi vous auriez besoin pour euh, contrer cette émotion euh, négative. Et donc, ce que va vous répondre euh, votre chef de projet derrière, c'est « Ok, j'entends que tu as besoin de pouvoir travailler sur des longues plages de temps. » Et donc, ce qu'il fait, c'est que lui, il va exprimer son besoin à lui. Et on ne parle pas de besoin fonctionnel, là, on parle juste de son besoin en tant que, que pour faire son métier. Donc, lui, en fait, il a besoin de pouvoir discuter avec un humain de l'équipe tech pour mieux comprendre le problème avant de poster son ticket dans Jira. Et donc, euh, ce qui, il va vous faire une proposition. Est-ce que euh, on pourrait se faire euh, régulièrement un point en fin de matinée, comme ça, ça ne t'interrompt pas dans ton travail du matin, pour écluser euh, toutes ces questions quand il y en a Et puis, s'il n'y a pas de questions, on ne fait pas de point et c'est bien. Donc, vous voyez la différence entre les deux conversations. C'est que euh, dans le deuxième cas, euh, vous avez cherché ensemble une solution qui a convenu à tous les deux. Et euh, il ne s'est pas senti agressé. Et il ne reviendra pas vous voir le lendemain euh, pour, euh, pour vous reposer la question au milieu de votre grosse requête SQL. Bon, je dis SQL, mais PHP, JavaScript, comme vous voulez. Donc, pourquoi ça marche bah, Je voulais dire, on décrit des faits euh, objectifs. Bah, là, tu viens de me taper sur l'épaule. Il ne va pas dire non, je ne t'ai pas tapé sur l'épaule. C'est indiscutable. Il est venu vous interrompre. Vous, vous exprimez votre ressenti. Là, c'est comme les faits. On ne peut pas discuter, euh... Voilà, il ne va pas vous dire « c'est pas tu pas vrai que tu pas... es contrarié bah, ». En fait, c'est vous qui êtes contrarié, vous venez de le dire, il ne va pas vous, vous agresser là-dessus. Alors que euh, si vous, vous allez directement à votre solution « fais-moi un ticket Jira », il va discuter de la forme, mais ça ne passera pas dans un ticket Jira. Et finalement, vous allez lui prendre le bec pour rien. Et donc… Là, on a vu dans la petite conversation que finalement, chacun exprime son besoin et que tous les deux, vous allez travailler ensemble pour trouver une solution qui convient aux deux besoins. Le vôtre de ne pas être interrompu et le sien de discuter avec un humain avant de poster dans le gira. Euh, Et euh, finalement, vous avez aussi euh, supprimé la microagression euh, quand vous avez répondu. Donc, euh, il ne va pas penser que les développeurs sont des gros inaccessibles. Et vous laissez la porte ouverte à la coopération, au lieu d'imposer votre solution à vous. Et donc maintenant qu'on a vu pourquoi ça marche, et c'est peut-être artificiel si je vous le présente comme ça, mais en fait je vous jure que ça marche, c'est un truc de fou. Et ça marche beaucoup mieux avec des adultes qu'avec des enfants. Maintenant on va voir comment ça marche. Donc d'abord, présenter les faits. La clé, et c'est vraiment ça le plus compliqué pour s'y mettre, c'est d'arrêter d'aller directement au jugement ou directement à la solution. Euh, par exemple euh, en stand-up en, en rétrospective on a de temps en temps le post-it euh, les réunions sont trop longues ça c'est un jugement déjà euh, c'est pas objectif le fait derrière c'est les stand-up du matin durent une demi-heure et votre besoin c'est qu'ils durent euh, maximum 5-10 minutes euh, parce que vous avez l'impression que ça avance pas et que ça vous embête de, ça vous stresse que le projet avance pas pendant ce temps là et normalement si vous faites des rétrospectives agiles c'est déjà quelque chose que vous faites un petit peu. Vous écrivez des faits sur des post-it, et après, vous les posez sur le board, plutôt en haut si c'est positif, et plutôt en bas si c'est négatif. Donc, vous avez un début de séparation, jugement, ressenti. Euh, fait et ressenti, je veux dire. Donc, le fait, c'est ce que vous écrivez sur le post-it, et puis après, vous avez un ressenti « j'aime, j'aime pas ». Et donc, oups, on parle de ressenti. Ressenti, les émotions, ce n'est pas sale on apprend que c'est euh, mal vu euh, ou c'est euh, trop féminin euh, d'être triste, euh, d'exprimer ses émotions. En fait, euh, alors non, en fait, ça ne va pas aller si tu me parles. Mais je l'ai éteint ce téléphone, je comprends pas. Désolée. Bon, donner le code PIN pour éteindre le téléphone. Et puis a plus qu espérer que ça ne va pas piper. Donc, donner son ressenti, parler de ses émotions, ce n'est pas sale. Ah, donc, euh, on peut parler de joie, tristesse, colère, peur, dégoût, comme dans le film Inside Out. Euh, vous pouvez juste dire euh, « j'aime, j'aime pas », ça marche, c'est un début. Euh, positif, négatif, euh, ouais, en fait, il y a plusieurs moyens de modéliser ces émotions, euh, pas la peine de trop… Euh, ça vient petit à petit. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que, de plus en plus, on essaye d'apprendre aux enfants. Mes enfants, euh, là, à l'école, ils parlent beaucoup de leurs émotions. Et là, par exemple, c'est un magazine qui s'appelle Toupie, que j'aime beaucoup. En fait, euh, sur la première page du magazine, euh, l'enfant montre euh, comment il se sent. Heureux, fâché, fier, triste, malade. Et l'adulte aussi. Et, euh, et mes enfants, elles aiment beaucoup cette partie-là. Et donc, euh, par exemple, moi, ça me permet aussi de savoir que si je leur lis une histoire à, à 21h, et qu'elle me dit « je suis excitée », c'est que je vais passer une longue soirée. Ensuite, la dernière partie, c'est exprimer son besoin. Et ça, c'est vraiment compliqué, super compliqué. Mais si vous commencez par l'effet et comment vous vous sentez, euh, ça, ça aide. Donc, par exemple, vous avez des chefs ou des ou des employés qui vont dire :« Non, moi, le télétravail, euh, je suis contre. » Ok, super, est vachement productif. Moi, je suis pour. Ok, comment on avance donc par exemple, une salariée pourrait dire « Moi, quand je suis toute seule à la maison toute la journée, je me sens déprimée le soir. » Donc le fait, c'est qu'elle est toute seule à la maison, elle se sent triste le soir, et son besoin qu'elle exprime, c'est qu'elle a besoin de voir des gens et de discuter, de faire le, le convivial autour du café. Alors qu'en fait, ça c'est moi. Euh, moi, j'adore le télétravail parce que j'adore gagner du temps de trajet, mais je sais que quand j'étais salariée, je ne pouvais pas enchaîner deux jours de télétravail sans être triste. Et après, peut-être que le manager, sa crainte, ça va être que les juniors se retrouvent bloqués si aucun senior n'est derrière son chat pour répondre à leurs questions et que du coup, le projet n'avance pas. Donc là, c'est plus un, sou un souci sur les horaires décalés et son besoin, ce serait d'être rassuré sur ce point ou de s'assurer que ça n'arrivera pas. Et donc, en, partant, en discutant comme ça, on a plus des idées de solutions que quand on est braqué, « moi, je suis pour, moi, je suis contre ». Voyez, oui. Donc à retenir, euh, la CNV fait ressenti besoin. Ça marche très bien pour les résolutions de conflits ou les situations chargées émotionnellement. Ça aide à chercher ensemble des solutions et pas euh, chacun avoir raison. Ensuite, deuxième partie, je suis complètement à la bourre. Compliments descriptifs et description en général. Euh, donc... Euh, la description, euh, c'est quelque chose que j'ai d'abord trouvé dans un livre qui s'appelle J'ai tout essayé de Isabelle Filioza. Alors, j'aime pas tout ce que Filioza a écrit, mais ce livre-là, il est vraiment pas mal, surtout quand c'est le début, parce qu'en fait, c'est pour euh, le début. Parce qu'un enfant de 1 à 5 ans, c'est très, très compliqué, parce que le cerveau est vraiment immature et les émotions prennent complètement toute la place dans leur cerveau. Euh, et donc, ce que j'aime bien, c'est que c'est un livre qui est illustré. Là, vous voyez, on va « Illustration d'Anouk Dubois ». Et donc, euh, comme vous n'avez pas de cerveau en état de marche quand vos enfants sont jeunes, parce que vous êtes et que vous ne dormez pas la nuit, il eh ben, y a des jolies illustrations qui donnent des exemples de conversations que vous pouvez avoir avec les enfants. Et ça se lit très bien. Et euh, franchement, ça, ça déculpabilise pas mal. Et donc, une technique qu'elle donne, c'est euh, au lieu de dire « Il est bien ton dessin » alors qu'en fait, euh, vous ne l'avez même pas regardé, et que l'enfant s'en rendra très bien compte, que vous ne regardez pas son dessin avant de dire qu'il est bien. En fait, vous le décrivez. Donc, vous regardez le dessin, ah bah tiens, il y a un bonhomme, c'est toi qui l'as dessiné, et il est tout bleu. Moi, je donne toujours les couleurs parce que je ne sais jamais par où commencer, donc je commence par les couleurs. Et là, dans le coin, c'est le soleil, et puis je vois que tu as colorié sans dépasser. Tu... On ne dit pas c'est bien, c'est pas bien, on dit c'est comme ça, c'est comme ça, et tu vois, je regarde vraiment ton dessin. Et donc, ce qui est bien pour l'enfant, c'est qu'il a reçu de la vraie attention. Il a et donc il se sent euh... ça les fait se sentir bien, en fait, quand on s'occupe d'eux sincèrement. Et vous, en fait, vous avez vraiment donné de l'attention au lieu d'avoir juste répondu ce qu'il fallait répondre. Et ça ne vous a pas coûté grand chose. Et finalement, maintenant, d'un côté, vous savez aussi euh, comment dessine votre enfant et s'il a fait des progrès. Franchement, c'est bien pour l'enfant et pour euh, les adultes. Euh, donc, moi, j'ai commencé à faire ça en fait en revue de code. <rire> et, euh, mais j'en parlerai plus tard. Les compliments descriptifs, du coup, euh, c'est euh, au lieu de dire c'est bien vous décrivez ce que vous voyez, vous dites ce qui est bien et pourquoi c'est bien. Euh, donc, le double effet, c'est que vous, vous donnez de l'attention sincère et que l'autre en reçoit pour de vrai. Et comme vous insistez sur ce qui est positif, vous allez encourager et accentuer le comportement positif. Donc par exemple, « Tiens, il n'y a rien qui traîne, le tapis a été aspiré, les jouets sont à leur place. Merci. » Et donc, plutôt que de dire euh, « Bravo », on dit « Merci ». Et en fait, il y a un exercice de rétro agile, c'est les « Merci ». Merci à l'équipe, merci aux autres. Et en fait, c'est plus facile de dire « Merci » que de faire un compliment. Donc, euh, sur les exercices de rétro d'après, j'ai essayé de pousser plus les « Merci que » que les compliments. Et ça se passait un petit peu mieux. Euh, et donc, comme je vous l'ai dit, les compléments descriptifs, en fait, c'est parfait pour la revue de code. Parce que dans la revue de code, on va facilement trouver des problèmes. Et on a vu ce matin avec la revue de Kailing que c'était pas toujours euh, parfait. Parce que euh, c'est trop facile de se concentrer sur le négatif. Euh, donc, c'est quoi la différence entre « elle est bien tapée vas-y envoie en prod ?» ou euh, « « Ah, tu as fait un early return ici, c'est une bonne idée, on va économiser un niveau d'imbrication, le code sera plus lisible. » Donc tout le monde n'est pas d'accord avec le early return. Moi, clairement, j'aime bien. Euh, ou alors, euh, « Merci d'avoir nommé tes variables euh, ligne et colonnes, c'est vachement plus explicite que i et j, et donc on s'y retrouve plus loin. » Ou euh, « La jointure ici te permet d'éviter de refaire des requêtes SQL dans la boucle, c'est bien joué, merci. Euh, » Donc euh, après, on peut faire l'inverse. Euh, « Ici, tu devrais plutôt mettre un early return. » Ou alors, euh, tu devrais plutôt les appeler euh, « row » et « colonne ». Ou alors, euh, ici, tu ne devrais pas faire comme ça. Euh, mais le fait, en fait, de constater qu'ils l'ont fait, et eh ben ça fait du bien après à la personne qui a écrit le code, qui est revue positivement comme ça. Ça encourage le comportement positif. Ça, ça fait que la personne, elle sait que quelqu'un a vu que c'était bien. Donc, c'est très bien quand on est... Euh, un senior qui revoit le code d'un junior mais du coup ça permet aussi aux juniors euh, de faire de la revue de code sur euh, sur les le code des des seniors et puis après junior senior euh, ça dépend aussi des compétences euh, différentes euh, de chaque client donc voilà donc et euh, moi par exemple ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais un collègue dans mon ancienne boîte CPR ils étaient toujours bien j'avais jamais rien à dire bah ouais c'est cool j'ai bien compris merci. On voit. Euh, et donc après, j'ai commencé à faire des compliments descriptifs et à dire merci dans les revues de code. Et, euh, et euh, voilà, moi je, je me sentais mieux comme ça et euh, peut-être que lui aussi. Ensuite, les compliments descriptifs, du coup, ça peut aider aussi pour l'exercice pénible de rétro où il y a quelqu'un qui vous demande de faire des compliments. Compliment de base, c'était un super développeur. Ok, ça veut dire quoi Évidemment qu'on ne va pas dire que tu es un mauvais développeur. Bah par exemple, on peut dire que tes pull requests sont toujours compréhensibles, même quand elles sont complexes. Ça, pour moi, c'est une vraie qualité. Euh, j'ai bien retenu les moyens vémo-techniques que tu m'as donnés pour Vim. Euh, tu es très fort pour trouver des bugs de merde dans du code de merde. Ça, c'est une compétence que j'ai, et c'est très précieux. Euh, tu as le souci du détail, tu as revu les messages d'erreur, tu as ajouté les points, tu as tout traduit, c'est bien, merci. Donc, L'idée du de compliment descriptif, c'est que finalement, on voit quelque chose qui va bien et on le dit, et après la personne continue de le faire. Alors que sinon, elle dit « c'est normal, je code, je fais mon boulot ». Euh, et après, si on veut aller plus loin, euh, la base de la pleine conscience, c'est de la méditation, une technique de méditation, c'est de décrire tout ce qu'on fait avant de chercher à se forger un avis. Euh, le niveau suivant, après, c'est une fois qu'on a décrit ce qu'on voit, c'est on décrit comment on se sent. Donc, on retrouve un petit peu la CNV où on parle de son, de son ressenti. C'est le principe de la méditation pleine conscience. Euh, C'est assez intéressant au niveau santé mentale parce qu'il euh, y a certains psychiatres, euh, donc Christophe André et une autre qui est australienne. Euh, apprendre à nommer ses ressentis et faire de la pleine conscience, euh, de la méditation pleine conscience, ça limite les risques de dépression et ça limite les risques de rechute. Ça ne va pas vous soigner si vous êtes au fond du trou, euh, mais ça limite la, la macération euh, et tout. Et donc, euh, c'est pas du yoga, euh, c'est plus une, un état d'esprit euh, qui est assez reposant. Je vais en reparler plus tard. Euh, voilà pour les compléments descriptifs. Ensuite, je vais passer au niveau 3, où euh, les deux premiers niveaux, en fait, ça vous emmène vers plus d'intelligence émotionnelle. Euh, J'ai mis des photos d'épices, là, euh, parce qu'au euh, début, vous euh, vous dites, euh, pour la bouffe, vous dites « ça pique, ça pique pas »,« j'aime, j'aime pas ». Et après, vous allez dire… Euh, J'aime euh, parce que euh, ce goulet, c'est un petit peu sucré et un petit peu acidulé. Euh, vous allez reconnaître différents piquants. Euh, ça, c'est plutôt euh, type wasabi ou ça, c'est plutôt pinant. Et en fait, avec les émotions et avec vos ressentis, c'est un peu pareil. Vous allez, vous pouvez progresser en vous intéressant au sujet. Donc, moi, j'ai remarqué, au bout d'un moment, à pratiquer euh, la CNV et euh, les compliments descriptifs, euh, en fait, euh, j'arrêtais de donner mon avis sur tout, tout le temps. En début de carrière, j'étais très pétrie de convictions qu'il fallait faire comme ça, qu'il ne fallait pas faire comme ça. Et je pense que je n'ai pas été une collègue très agréable à certains moments de, de ma vie. Jay, je suis désolée. Euh, et en fait, arrêter de donner son avis sur tout et juste prendre les choses comme elles vont, je vous assure que c'est super reposant. Je suis vachement moins fatiguée de la vie. Ça a vachement augmenter euh, mon humilité. Je suis beaucoup plus humble maintenant et je suis beaucoup plus ouverte d'esprit. Et pour moi, c'est des qualités qui sont indispensables si on veut faire une longue carrière euh, de technicienne. Euh, on ne doit jamais s'arrêter d'apprendre. Et j'ai constaté aussi que un petit peu de CNV, même pas beaucoup, ça, ça a augmenté beaucoup l'efficacité du travail en équipe. En cas de désaccord, je vais vachement moins me braquer. Euh, je vais mieux trouver des compromis euh, sur les questions organisationnelles, euh, les besoins de mes clients. J'arrive à désamorcer certaines situations qui sont tendues parce que euh, je me braque pas, j'agresse pas. Et euh, je trouve qu'en rétro, on tournait un petit peu moins en rond. On arrivait mieux à trouver des solutions parce qu'on cherchait ensemble. Euh, J'accélère un peu parce que je suis grave à l'amour. Et donc aussi, euh, ça fait du bien pour la santé mentale. Là, je vous ai mis une photo du livre euh, « Sérénité » de Christophe André. Euh, donc, en fait, à force de décrire tout ce qui se passe autour de moi, j'ai commencé à prendre le pli de décrire aussi ce qui se passait dans moi. Et j'arrivais mieux à comprendre comment je me sentais et pourquoi je me sentais comme ça. Et après, on arrive mieux à faire la différence entre ce qui est normal et ce qui est pas normal. Quand euh, ma grand-mère vient de mourir, je suis triste, c'est normal. C'est le deuil. Quand je pleure tous les matins avant d'aller au boulot, là, il y a peut-être un problème qui va nécessiter d'aller consulter. Et donc, euh, je suis allée consulter et... Euh, effectivement, il y avait un problème. Et ce pas sale de constater qu'il y a un problème. Et en fait, cette posture qui consiste à décrire tout ce que je vois et à prendre du recul aussi sur ce qui se passe en moi, ça m'a aidé à ne pas me laisser emporter au fond du trou de, de la dépression. Et j'en suis, suis restée un petit syndrome dépressif, certes très lié au travail, mais quand même. Euh, et donc, voilà, et donc, dernière partie, vers l'ouverture aux autres. Euh... Donc j'ai mis une photo des cornichons parce que pendant que je préparais la conférence, à 22h, il y a ma fille qui est venue me voir un jour en disant « Maman, je veux tellement un cornichon !» Et donc il y a des techniques d'écoute active qui permettent de réussir à, à déballer pourquoi elle me demande un cornichon alors qu'il est 22h. Donc à force de tout décrire, qu'est-ce qui se passe euh, Un jour, sans s'en rendre compte, on se retrouve aussi à décrire ce qu'on perçoit du ressenti des autres. Donc, par exemple, euh, votre collègue tire la tronche, vous allez lui dire « Bonjour, oh, t'as l'air triste », au lieu de juste « ça va ». Parce que quand vous dites « ça va », il va répondre « oui, oui, ça va », parce qu'on n'a pas envie de parler euh, de ce qui ne va pas. Alors que quand on ouvre la porte en disant « oh, t'as l'air triste », le collègue il va vous répondre « ouais, je sors de l'entretien avec truc là, ça s'est pas bien passé, euh, je suis bien embêté ». Et euh, donc, en fait, ouvrir la porte comme ça, en parlant de ce que vous avez perçu du ressenti des autres, c'est la base c'est le début de l'écoute active c'est une technique euh, on pourrait faire une conf euh, entière là dessus ça marche du feu de dieu aussi bien avec les adultes qu'avec les enfants et ça, ça permet en fait d'emmener les autres vers eux euh, plus d'intelligence émotionnelle pour eux euh, donc la méthode l'écoute active ça vient de la méthode Gordon euh, qui est mon prochain sujet de auquel je vais m'intéresser. Donc, j'ai vraiment juste les bases de la méthode Gordon. Et donc, là, vous voyez, on parle d'écoute active si le problème appartient à l'enfant et pas aux parents. Et en fait, la, la méthode Gordon, c'est bien carré parce que, en fait, vous commencez par vous poser la question euh, « Le sujet de conversation, est-ce que c'est un problème qui appartient à moi, à l'autre, aux deux ou à personne ?» Et dans ce cas-là, il vous donne un outil à utiliser pour chacune des cases du tableau. C'est carré, ça marche bien et euh, voilà, l'écoute active, en fait, c'est tellement efficace. Et je crois que le message de confrontation, ça ressemble un petit peu à la CNV que je vous ai présentée au début, mais il faut que je vérifie. Euh, donc voilà, c'est carré, il y a des cases, on remplit les cases. Euh, moi, en tant que développeuse euh, bien carrée, euh, clairement, je vais m'intéresser à ce sujet-là. Et euh, je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Donc la méthode Gordon, c'est pour le psychologue Thomas Gordon, qui est décédé en 2002 et qui est un petit peu euh, le père... Euh, d'une grosse branche de la psychologie moderne. Donc, conclusion, j'ai mis des spaghettis parce que je n'avais pas d'idée, et que c'est bon les spaghettis. Conclusion, vous n'avez pas besoin de devenir un moine bouddhiste. Franchement, si vous voulez juste un truc, commencez petit, pensez CNV, décrire les faits, les ressentis, les besoins, et essayez de d'écrire, positif, négatif, ce que vous voulez. Et franchement, si vous êtes manager Dirigeants ou euh, en position de seniorité par rapport à des juniors pour moi c'est hyper important de s'intéresser au sujet euh, parce que en termes de technique vous n'allez pas forcément pouvoir avancer euh, énormément plus euh, et ce qui va faire que vous allez faire avancer les équipes et faire avancer votre entreprise c'est euh, la manière dont vous gérez euh, vos relations avec les autres les humains et il est 17h02 voilà alors, je vous recherche, mais je vous vois plus. Bah merci, Annie. Salut. Toutes ces recettes, retours et voilà. Mm -hmm. Du coup, pour quelques questions, euh, je vais te les décrire dans l'ordre. Il y a 101, 101 points dans, la, dans le chat. Je vais oui, tout marquer okay. comme lu, ne le prenez pas personnellement. Ok, alors on commence par la première. Est-ce que certains ou certaines de tes collègues se sont sentis manipulés par la CNV euh, C'est notamment un reproche qu'on a pu faire à la, à la CNV. Alors, euh, je vais reprendre mon slide sur la méthode Gordon. Attendez. En fait, euh, pour moi, la CNV, c'est un outil qui s'utilise dans certains cas et pas tout le temps. Euh, pour moi, si vous avez... Effectivement, la, la CNV, euh, on a pu reprocher que ça faisait de la manipulation dans les cas où il y avait de la résolution de conflits à faire. Et euh, pour moi, la CNV, ce n'est pas un outil de... de euh, euh, comment dire Pour moi, si la personne en face a un problème avec moi, euh, il ne faudrait pas faire euh, euh, double... Enfin, qui y ait de la CNV que d'un côté. Donc, pour moi, c'est plus une histoire de utiliser la bonne méthode dans la bonne situation. Parce qu'effectivement, euh, on va convoquer quelqu'un pour un licenciement. Je comprends que vous soyez euh, contrarié. Euh, en fait, là, on essaye de faire une pseudo-écoute active euh, alors que le problème euh, en fait il est il n'est pas enfin voilà en fait c'est pas un outil qui est adapté à toutes les situations il faut utiliser le bon outil euh, dans la bonne situation et pour moi quand tu convoques quelqu'un pour un entretien de licenciement euh, tu, tu, tu, tu tu sais qu'il va avoir un problème avec toi qu'il va se mettre en colère et euh, tu écoutes ce qu'il a à dire tu vois il faut pas euh, juste euh, faire semblant d'écouter et en fait ouais c'est ça le problème c'est que fait parfois semblant d'écouter euh, alors qu'il faudrait écouter pour de vrai. Pour moi, là, c'est plus une histoire d'être un connard qu'une histoire de CNV. Est-ce que j'avais le droit de dire euh, connard dans le code de conduite ou pas On va le tolérer. Ok, d'accord. <rire> euh, on a une minute. On va voir si ça passe ou pas. Avec le Covid, on modélise les émotions via les emojis. Euh, Quid des recettes de com au travail avec le télétravail, euh, notamment avec plus de visio c'est une bonne question et justement, je me suis fait la réflexion là en baladant dans le work adventure tout à l'heure, euh, que ça a amené un petit peu de convivialité. Et c'est vrai que modéliser euh, les émotions avec des emojis c'est pas idéal, mais je pense que c'est déjà un bon début euh, parce que finalement, euh, avant de poser ton emoji, tu vas te demander euh, comment je me sens, quel emoji je pense, euh, quel emoji je vais choisir. Et je sais qu'il y a des techniques. Euh, de, de gestion, de Kanban, en Agile, où euh, sur ton board tu mets, euh, je me sens plutôt bien, je me sens plutôt pas bien. Et pour moi c'est un bon début de se poser la question de comment va euh, l'équipe, et parce que chacun finalement se demande comment il va. Euh, donc euh, finalement c'est comme poser un post-it, je vais bien, je vais pas bien. Euh, mais après il faut en tenir compte après au niveau de l'équipe et au niveau du management. C'est pas juste pour faire joli. Tu vois. Ok, bah impeccable, ça a tenu pile poil dans la minute Merci cool. beaucoup bah, cool. euh, bah, Merci encore à toi pour, euh, pour cette présentation euh, Donc là on a terminé pour cette conférence On se retrouve dans 5 minutes donc, Pour euh, une conf, l'expérience collaborateur Le nouvel enjeu RH euh, Donc à tout de suite Ça manquait de sucre les slides, je suis désolée <rire> J'avais envie de saler Non, ouais. mais les spaghettis c'est bien Oui Allez, bon bah écoutez, merci beaucoup pour les commentaires gentils en tout cas, je suis en train de, de lire. J'ai été obligée de manger pendant la conf. C'était fait exprès. Goûter cornichon. Oui, bah ma fille fait ça. Elle m'a déjà demandé du cornichon hein, au goûter. Allez, bah on peut couper si vous voulez. Sinon, je continue à parler de bouffe, hein. moi j'ai aucun problème, surtout que j'ai pas encore pris mon goûter. Bah, si tu veux, euh, je peux laisser le... la session ouverte, si tu veux répondre par écrit, euh, je peux laisser ouverte 5 minutes, si tu veux répondre par écrit aux deux questions non répondues, ou si tu veux okay, nous parler de tes ça. recettes ouais. de sandwich au cornichon, il n'y a pas de souci. En vrai, moi, je pas le cornichon. Les enfants sont bizarres. Je suis une Alsacienne qui aime pas la bière et qui aime pas les cornichons. Alors, la limite entre on n'a pas donné son avis tout le temps et être un moyen proactif pour, pour donner un coup de main, c'est un tête qu'on vient nous chercher. Alors, pour moi... Moi, la limite, c'est 15 minutes. Oh. Bon, euh... Allez, comment, comment, donner un coup de main Non, j'ai compris la question à l'envers. Désolé. Pourquoi les cornichons Et pourquoi euh, non, Attends.